Euh, nous allons donc euh, présenter euh, la, la, la sélection euh, Rosine Perrier et surtout euh, son organisation. Euh, donc euh, première question à, à Céline. Céline, euh, quelle est euh, la naissance du prix Rosine Perrier Quels sont les partenariats qui s'opèrent dans cette, dans cette organisation Alors, Le prix Rosine Perrier est né en 2004, mais depuis 2000, euh, non, pardon, est né en 2001. Mais depuis 2004, euh, on est en partenariat avec euh, Savoie Biblio et le Conseil Savoie-Mont-Blanc, ainsi que la ville de villard gondran et la ville de la Tour-Maurienne. Donc, euh, Patricia, peux-tu nous présenter le comité de sélection oui, bien sûr, le comité de sélection, c'est 11 personnes. C'est Céline Agueta, donc la chargée d de mission de l'association Le Colporteur, qui porte le salon du livre. C'est deux libraires, la librairie Garin et la librairie Délivrez-vous à Saint-Jean-de-Maurienne, librairie Garin de Chambéry. Et puis, c'est six bibliothécaires du territoire et c'est trois personnes de, de Savoie Biblio. Très bien, donc 11 personnes qui lisent 50, 60 livres pour, au final, une sélection de 12 titres. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de livres sont laissés de côté. Euh, comment ça se passe au sein du comité euh, Il <rire> y a des débats C'est houleux Il ouais, euh... y, y a des règles quand même à, à suivre. Il hein. y a le territoire qui doit nourrir l'écriture. Mm -hmm. On essaye aussi d'avoir une diversité... Euh d'auteurs, euh, d'éditeurs et puis euh, au-delà d'un prix c'est aussi pour aider les bibliothécaires à, à découvrir euh, des, des éditions un peu plus rares on va dire euh, qu'elles achèteraient pas forcément ou qu'elles emprunteraient pas forcément euh, pour leur bibliothèque. D'accord donc c'est un, un mode de découverte euh, également, également, enfin découverte pour les bibliothèques mais également pour le, pour le public. Hein. Une fois que la sélection est, est, est faite les lots de livres ont été distribués aux bibliothèques. Comment se font les votes Combien y en a-t-il Comment ça se passe au sein des bibliothèques Alors, les bibliothèques mettent à disposition des, de leur public les, les ouvrages, soit 6, soit 12. On n'est pas obligé d'avoir lu l'intégralité pour pouvoir voter. Un vote égale un livre, un livre égale un vote. Les bulletins de vote sont téléchargeables sur le portail de Savoie Biblio. Et euh, ils seront donc dépouillés euh, au mois de septembre. La période de vote, elle est donc de mars à au 14 de septembre 2000, depuis le 2021. Euh, et donc, vous pouvez tout à fait, au sein de vos bibliothèques, organiser un comité de lecture de manière à porter un peu et donner envie de, de lire un maximum de ces ouvrages, ou pas. Les, les, les usagers peuvent très bien lire... Euh, individuellement un titre ou deux titres, le nombre de titres qu'ils ont envie, de qu'ils leur donnent envie de, de lire. Vous pouvez très bien, une fois que vous avez les ouvrages, les mettre en valeur euh, par une petite présentation auprès de vos usagers, ou pas. Euh, plusieurs, euh, plusieurs méthodes pour faire découvrir ces ouvrages euh, sont à votre disposition, et n'hésitez pas à utiliser les vignettes qui seront sur le portail de Savoie Biblio. Donc, euh, des votes. Euh, Est-ce qu'on a une idée du nombre de votes qui remontent chaque année Alors, l'an dernier, qui était une année un peu particulière, on a eu environ, à ah, notre grande surprise, 2000 bulletins de vote. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Et, mais sinon, l'année d'avant, nous avions eu pratiquement 4000 bulletins de vote. Donc, euh, on est très très content parce que ça prouve que c'est apprécié, c'est lu. Euh, il faut savoir aussi que les bulletins de vote commentés euh, sont remis aux auteurs présents au salon et euh, j'ai toujours des retours des auteurs qui me disent « mais vraiment, ça c'est vraiment un superbe, un superbe cadeau ». Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur les bulletins de vote qui sur transmis. Donc près de 4000 votes, environ 110-120 bibliothèques qui participent sur les deux territoires de Savoie et de Haute-Savoie. Euh, et cette remise de prix donc a lieu Et eh ben à l'occasion du salon du livre, donc en 2021 le salon du livre c'est le 9 et le 10 octobre et on remet le prix le samedi 9 à 18h en présence de l'auteur Quelques mots sur le, sur le salon lui-même Alors le salon on espère qu'il aura lieu, hein, et on fera suivant le protocole sanitaire en place euh, à ce moment là euh, ben, vous pouvez retrouver environ entre 45 et 50 auteurs en dédicace dont les auteurs du prix Rosine Perrier. Après, on a des tables ronds, euh, des, des rencontres, euh, les dédicaces, hein, les auteurs en dédicaces, euh, des animations, des expositions d'artistes de, locaux, euh, et puis aussi euh, des spectacles à jeunes publics. Euh, voilà. Et le vendredi qui précède la... Le... Le salon, euh, plusieurs rencontres euh, sont organisées dans les bibliothèques Oui, les auteurs présents au salon, s'ils sont d'accord, euh, peuvent être reçus en bibliothèque euh, sur la Savoie et la Haute-Savoie. Voilà, vous en savez donc un peu plus sur euh, l'organisation euh, du prix Rosine Perrier. Euh, les pastilles euh, présentant euh, chaque ouvrage euh, euh, sont présentes sur le site de Savoie Bio et nous souhaitons euh, une euh, très bonne saison de lecture.